Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Studio Mobile Exceptionnel puisque c'est la fête de la musique mes amis. Et aujourd'hui je me suis invité à une petite soirée musicale organisée par l'une des meilleures écoles de chant de Paris. Son nom, les cours de chant Litwin, dirigé par Mario. L'occasion pour moi est eh bien d'aller voir ses élèves, ses fans et aussi Mario, bah oui, Mario himself. Donc bah, suivez-moi c'est parti, c'est tout droit, hein. venez-moi. Je vous montre. Euh, Natacha, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à venir à cette euh, petite soirée donnée par Mario Litwin euh, L'objectif c'est de, euh, de vivre un moment euh, en, faisant partageant, en faisant partager ma musique, ce que je sais faire, et donner du plaisir aux gens. Et pouvoir aussi.. Euh, prouver aussi à Mario que ce qu'il a fait, il l'a bien fait, il a eu raison de me faire confiance. Euh, je cherchais un peu sur internet euh, des, des professeurs de chant et je suis tombée par hasard sur son site et euh, je me suis dit bon bah, on va essayer, il a l'air d'avoir pas mal d'expérience de, à son actif au euh, niveau piano, au niveau jazz et c'est voilà. Bah, le travail de la voix d'une façon générale, ça fait progresser et puis, euh, et puis euh, le fait de pouvoir faire des représentations comme ça, euh, c'est vraiment intéressant euh, pour euh, le chant et pour euh, la confiance en soi. Et et d'exprimer un peu ses émotions en chanson. Ça m'assure un bien-être euh, énorme. Enfin, tout le monde le sent quand je, je ne chante pas régulièrement. Il ouais, <rire> y a une tension, il <rire> y a une tension. Oui. Il y a un manque. c'est ce que j'ai à Mario, des fois marrant, où on ne se voit pas souvent, je dis ah, « là, c'est bon, là, j'en ai marre. <rire> » Tu voulais abondir un peu avant je Non, je veux dire que oui, Mario, il est quelque chose de fantastique, c'est C'est quoi, c est... C est... Euh, On n'a pas à s'occuper de lui, c'est-à-dire qu'il est derrière, oui. et mmh. il se suit. Mm. Il n'y a aucun problème, celui fais plante, fait n'importe quoi, il va toujours trouver est les manières. C'est vraiment un échec. De... extraordinaire, ouais. c'est un soutien énorme. Et ça, c'est très important. Mm. Ouais, J'ai appris surtout à me caler sur son piano, c'est magique. Moi ouais, C'est surtout le pianiste que j'admire chez Mario. Il juste magique. Ouais. Mm. Donc, ça fait donc deux mois que tu suis des cours chez Mario. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en deux mois alors, euh, en termes d'amélioration Vocalement, euh, bah, tout. Je ne chante plus comme je chantais avant. Comme beaucoup jouent sous la douche, hein, c'est pas Voilà, c'est ça, exactement. Je ne chante plus avec mon pommeau de douche. Là, je chante, euh, je chante comme j'aurais comme dû toujours chanter. Et bien sûr, il y a eu des évaluations. Et surtout, je pense que je me sens plus sûre de moi. en front of people. Alors, Daphné à ma droite, élève, et le maître Mario Litwin, dont je parlais tout à l'heure, euh, le directeur de l'école Mario Littwin, de chant Mario Litwin. Bah en fait, j'ai toujours rêvé de savoir chanter. Et donc, j'avais déjà essayé de faire des cours euh, à une époque, mais c'était pas. Euh, bon, la pédagogie n'était pas terrible. Donc, du coup, j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée euh, donc, euh, sur la page de Mario. Et euh, en fait, l'approche est différente de tous les autres cours. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressée, je suis allée au cours d'essai gratuit et euh, je me suis inscrite directement. Depuis tout à l'heure, j'ai observé pas mal d'élèves, j'ai pa, parlé avec eux. Comment ça se fait que des élèves, en un ou deux mois, arrivent à avoir des comme ça des progrès aussi incroyables et, Non, la question c'est comment ça se fait que les cours de chant en général, qu'on connaît un peu partout, sont, euh, sont aussi longs C'est tout simplement parce que la plupart des cours de chant pour ne pas dire la totalité des cours de chant, ils utilisent une technique qui vient de l'époque de Mozart. Tout le monde sait chanter, tout le monde peut chanter, mais c'est la civilisation, c'est la politesse, les règles de politesse qui nous ont fait, qui nous apprennent à réprimer notre voix. Il y a des peuples qui vivent avec les chants. Les Corses, les gens du sud de l'Italie, ils vivent avec les chants. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de, de lancer leur voix. Alors moi ce que j'explore, ce que je fais faire, c'est de sortir le naturel qui est dans les champs, et le naturel de chacun qui est dans les champs. Et surtout la musicalité. Si vous pensez bien la musique, si vous sentez bien la musique, vous chantez bien. Ça c'est essentiel. Ça c'est que ça c'est ma, eh, ma philosophie. Et, soyez vous-même. En fait ça. C'est ça qui permet de chanter. C'est d'être soi-même. Voilà, c'était Daphné et Mario. Merci à vous deux. Merci. mes amis, la fête de la musique touche en douceur à sa fin. J'étais en tout cas très heureux de vous avoir présenté ce numéro de Supermobile. Mais à ma gauche il y a Mario. Mario c'est donc le directeur de son école Mario Litwin, les cours de chant à Paris. Mario, avant de, de se quitter et de nous quitter, euh, un petit mot avant de, avant de partir Oui, euh, je suis très content avec cette fête de la musique parce que tout le monde a chanté avec euh... Beaucoup de plaisir, ça c'est l'essentiel. Ce sont des gens qui, qui ne veulent pas forcément devenir des stars. Ce sont des gens qui veulent à, apprendre à chanter pour, pour s'exprimer, pour développer une activité artistique, personnelle et, et intime. Voilà, Mario, et juste pour finir, parce que euh, les gens ne savent pas, j'ai une voix de casserole. Est-ce qu'à ton avis, avec tes cours, tu pourrais me permettre, je pourrais avoir une meilleure voix, est-ce que ce serait possible pour moi, peut-être Tu as déjà une bonne voix à parler, ah bon <rire> mais, mais, mais je peux t'apprendre à, à parler sans accent. D'accord, <rire> Merci d'avoir en tout cas d'avoir suivi cette émission du Studio Mobile. Retrouvez-nous en tout cas sur le site remipotra.com Et également, Mario, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur le site internet Où est-ce qu'on te retrouve Cours de Charlie Twin. Tout ensemble, tout comme voilà, C'est la meilleure école de chant à Paris. Allez voir ce monsieur parce qu'il fait des miracles, je vous le dis. Merci à tous Bonne et à bientôt sur Mobile. Bye bye.